Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo de menuiserie. aujourd'hui on est en compagnie de Bernard, il va vous expliquer son projet, il sera avec un ami, à lui. Voilà, euh, c'est un projet de cabane pour un de euh, qui voulait faire une cabane pour, euh, pour ses enfants, au-dessus d'une rivière, euh, il y a une petite rivière dans son jardin, un pont. Et donc le projet euh, qu'on a dessiné, c'est un qui, qui passe au-dessus de cette petite rivière. Et sur ce pont, on a mis des pilotis et euh, une cabane au-dessus. voilà, c'est une cabane euh, qui fait 2 euh, mètres sur euh, 1 mètre 80. Et c'est fait en bois, euh, en mêlèse belge. Notre ami va faire un, un petit escalier euh, et des rambardes pour, pour la petite terrasse au-dessus. Maintenant, passons aux vidéos du montage de cette cabane. Donc voilà le ponton, bon, et eh bien les poteaux sont mis, Gap tu mets la structure, comme ça je peux filmer. Donc voilà, Gap a mis tout seul la, la structure, chapeau, super, voilà, parfait. C'est y a why don't you come over here you got me safe hey -oh.